Les enjeux de la transition énergétique. Alors, de manière générale, la transition énergétique, qu'on parle de la transition en suisse ou d'autres pays, tous les, la plupart des pays vont, vont vivre une transition énergétique. Il y a la période, de, en gros, de maintenant jusqu'à 2030, voire 2050. C'est cette période où le monde va tenter de se sortir des énergies fossiles, donc euh, visant essentiellement à réduire les, les émissions à effet de serre. Ça, c'est l'objectif principal, l'enjeu principal. Maintenant, si on parle de la transition énergétique suisse, il y a un enjeu additionnel ou un défi additionnel qui est celui de la, de la sortie du nucléaire. Donc le, le Parlement et le gouvernement ont décidé que la Suisse ne devait plus dépendre de l'énergie nucléaire, ne pas euh, reconstruire de nouvelles centrales après, la, une fois que les existantes seront arrivées en fin de vie. Donc ça rend le défi euh, pour la Suisse un peu plus particulier. Et dans le même temps, c'est sûr, ça ce sont des, des objectifs donc, qui vont nécessiter de complètement transformer notre système énergétique actuel vers un système énergétique de demain qui n'aura plus aucune ou, le, ou le, le moins possible de ressources euh, euh, non renouvelable, c'est-à-dire on va, on va sortir à la fois du nucléaire et du fossile. Euh, dans le même temps, on devra assurer, euh, selon la Constitution, un, un approvisionnement énergétique euh, pour tous, pour, pour, pour chacun d'entre nous, que ce soit les, les citoyens ou l'industrie, à un prix euh, abordable. Euh, ça, c'est un défi, évidemment, euh, additionnel. Dans le même temps, on va chercher, et, et, et la plupart des pays le font, à augmenter le niveau d'indépendance énergétique. Et ça, c'est un défi relativement important, La plupart des pays dépendent très fortement, et la Suisse en est un cas, d'importation de, de, d'énergie euh, primaire de l'étranger. Euh, la Suisse dépend à 80% de, de l'étranger pour, pour son énergie. Donc il va falloir dans le même temps rajouter le défi d'accroître cette, cette, euh, cette indépendance énergétique qui est aujourd'hui très faible. Et le, le tout en garantissant un niveau de sécurité d'approvisionnement aussi élevé que possible, parce que les, le défaut d'approvisionnement, c'est quelque chose qui, pour une société, euh, coûte extrêmement cher. Voilà, ce sont en gros les principaux enjeux. Nous aurons besoin d'agir relativement vite. La période de transition euh, énergétique, elle est, elle est relativement courte. Et en fait, pour la Suisse, elle est définie par les, les dates de sortie d'arrêt de, de nos cinq réacteurs nucléaires. Donc les dates, elles sont plus ou moins connues, à cinq ou dix ans près, mais on peut, on peut de toute façon dire que d'ici 2044 et ou plus tard, ça pourrait être bien plus tôt, on n'aura plus d'énergie nucléaire. Donc dans ce laps de temps, on devra trouver des solutions de substitution. Dans le même temps, qui est une période qui est à peu près la même, on va chercher à, à diminuer drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Donc on a une période de 20-30 ans pendant laquelle on devra... Euh, faire cette transformation. Alors, on a plusieurs façons d'opérer. Euh, une façon d'opérer, c'est euh, de partir sur une stratégie renouvelable, efficacité énergétique, c'est la solution la plus, la plus durable. Or, cette solution qui est certainement souhaitable, ou la plus souhaitable du point de vue euh, purement de la durabilité, euh, c'est aussi celle qui prend le plus de temps à être mise en œuvre. Donc, plus on va attendre pour démarrer, plus on va avoir un, un taux de déploiement de ces solutions qui va être lent, euh, moins les solutions qui sortent à nous seront nombreuses. Et, et, et au final, si on ne développe pas suffisamment le renouvelable l'efficacité énergétique, on va devoir passer rapidement sur des solutions qui, sont, qui peuvent être vite mises en œuvre, c'est-à-dire de l'importation, mais de l'importation typiquement d'électricité, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, ou peu. Euh, mais ça, ça évidemment, ça, ça augmente notre dépendance envers l'étranger et ça rajoute un risque important euh, en termes de sécurité d'approvisionnement. Une autre solution serait de passer sur des solutions transitoires de centrales à gaz, mais ça implique de nouveau de passer euh, sur une euh, énergie fossile, de nouveau. Donc on va remplacer du nucléaire qui est non renouvelable par une, du fossile qui est... Qui est non renouvelables, et également, en plus, importés de l'étranger, qui augmente la, la, le risque de sécurité d'approvisionnement. Mais c'est des technologies qui sont, peuvent être très rapidement mises en œuvre, 2-3 ans. Par contre, l'efficacité énergétique, si vous voulez rénover une maison, c'est des cycles de 100 ans. Si vous voulez changer vos chaudières ou changer vos voitures, c'est des cycles de 5, 10, 20 ans. Donc, euh, plus, on, plus on attend, moins les solutions renouvelables et d'efficacité énergétique seront viables et, et, et seront eff, euh, effectives. En outre, le coût de la transition, plus on attend, plus le coût pourrait être élevé parce qu'on aura besoin de solutions transitoires. Donc, on va payer des solutions transitoires parce qu'on n'a pas été capable de développer les solutions finales suffisamment vite. Donc, on va dédoubler nos systèmes, ce qui va coûter plus cher. La Suisse... Énergétique en 2030, à mon avis, elle ne sera pas fondamentalement différente de celle qu'on a aujourd'hui, entre guillemets malheureusement. La transition énergétique va prendre pour vraiment euh, avoir un effet de masse sur le système énergétique de manière fondamentale, il faudra attendre 2050. En 2030, ce qu'on aura déjà par contre, c'est une très forte intégration des énergies renouvelables qui pourraient prendre des, des parts de marché euh, significatives. Alors on va rester très forcément orienté fossiles, notamment les transports. Il y aura un peu de voitures électriques, mais ça va rester, ça va rester relativement anecdotique. Euh, on va rester donc essentiellement sur de l'essence et du diesel pour le transport. Euh, le chauffage dans les bâtiments, là, on va avoir beaucoup de progrès. Je pense qu'on aura quasi plus de fossiles en, de, en 2030. Ça va être essentiellement du renouvelable. Euh, pour l'électricité, il faudra voir. Ça va dépendre du taux de déploiement et de notre rapidité de mise en œuvre de ces technologies qui existent. Euh, Quelque chose de fondamental, je pense, c'est qu'en 2030, notre consommation d'énergie finale aura baissé drastiquement par rapport à aujourd'hui. Donc on peut s'attendre à une baisse de l'ordre, je dirais, de 10 à 20 ce qui est quand même relativement conséquent pour un pays qui a une croissance économique positive. Euh, donc on, on a de, de découpler la croissance, euh, ou le, le PIB hein, pour les économistes, de, euh, de la consommation énergétique. C'est quelque chose qui va, se, qui va se produire. La grande inconnue, euh, qui peut être aussi la grande inquiétude, c'est quel sera le degré de ce qu'on appelle l'effet rebond. C'est-à-dire on prend des mesures d'efficacité énergétique, on prend des mesures qui visent à, à, à abaisser notre consommation d'énergie finale, ce qui libère de la ressource, ça libère de l'énergie qui n'est pas utilisée, ça libère de l'argent qui n'est pas utilisé pour acheter ces énergies. Et ces ressources-là, généralement, dans une société, ils sont réinvestis. Donc la, la grande question, ça va être de savoir, être de savoir où est-ce que cet argent, où est-ce que ces ressources vont être réinvesties. Ben, si elles sont réinvesties dans des activités qui elles-mêmes sont très énergivores, et ben on risque de rien gagner du tout. Donc le niveau d'effet rebond est inconnu. Mais en tous les cas, pour revenir à la question de base, on aura une baisse de l'énergie finale consommée, une stagnation, une augmentation de l'électricité par contre, et... Un panachage de notre mix énergétique qui va intégrer de plus en plus les énergies renouvelables.